Après mon test complet de la Xiaomi Watch S1 active, j'avais envie de prendre en main avec vous et de découvrir avec vous la Xiaomi Watch S1. C'est l'édition un peu plus classique, un peu plus classe, plus chère. Bref, dans cette vidéo, on la regarde, on la découvre ensemble et bientôt, dans un ou deux jours, je vous proposerai un comparatif avec la S1 active. Allez, c'est parti Commençons par regarder déjà le contenu de la boîte parce que déjà le packaging, vous le voyez, est différent de celui de l'Active qui se retrouve ici. Cette Xiaomi Watch S1 jusqu'à son packaging est vraiment présentée comme quelque chose de plus haut de gamme. On va ouvrir la boîte et hop, on tombe les nez avec la montre. La montre qui aura un peu, je trouve, le design d'une GT2 Pro de Huawei. On va être vraiment sur cette montre, sur le produit haut de gamme de la gamme Xiaomi Watch, de la nouvelle gamme Xiaomi Watch S1 même, avec vraiment un positionnement comme l'a fait Huawei lors de la sortie de la GT2. On va l'allumer, voilà. Elle s'allume directement, on va pouvoir parler du design, on va juste regarder le contenu de la boîte parce que vous allez voir rapidement qu'il y a pas mal d'éléments différenciants par rapport à l'Active. Si vous avez bien entendu vu mon test de l'Active ou si vous avez vu mon déballage de l'Active. Dans la boîte, on va continuer avec la possibilité de recharger la montre. Oui, mais pas n'importe comment. On aura un chargeur sans fil. Un chargeur sans fil avec une petite prise USB-C. Le câble est dedans. On a aussi le petit livret de garantie dedans. Déjà ça c'est un élément différenciant avec la S1 active car la S1 active marche avec des broches mais je vous prépare une vidéo comparative entre les deux qui arrive vraiment très vite. Dans le deuxième petit packaging, le deuxième petite boîte, on va retrouver un bracelet en silicone. Cette montre aura donc un bracelet en cuir installé sur la montre directement et à côté un bracelet en silicone. Regardons maintenant de plus près cette montre hein, qui, je le rappelle, vaut pratiquement 100 euros de plus que euh, le modèle S1 Active. On va être sur des matériaux différents, des matériaux plus haut de gamme. Mais globalement, on va être sur une montre avec un cadran de 46 mm qui va mesurer 46,5 par 46,5 mm avec une épaisseur de 11 mm. Au niveau des matériaux, on sera, je vous le disais, sur quelque chose de plus haut de gamme parce qu'on va avoir un cadre en acier inoxydable de qualité 316L. Et à l'arrière, on va retrouver du coup. Un arrière plus épuré car il va être compatible avec la recharge fil. de même je vous le disais le bracelet sera en cuir noir en silicone et au niveau de la résistance du verre ver, on sera sur un verre en saphir qui va protéger l'écran molette qui restera le même hein, un écran de 1,43 pouces au niveau des boutons on sera sur une montre avec des boutons un peu plus classiques, hein, toujours en acier ce qui lui donne vraiment un un look plus classique je vous remets bien entendu les deux côte à côte même si je vais vous comparer dans une autre vidéo ces deux montres voilà grosso modo pour le design de cette euh, Xiaomi Watch S1 maintenant on va parler un peu des caractéristiques techniques on va parcourir la montre faire une petite prise en main et bien entendu après vous allez pouvoir aller voir mon test de la S1 active si jamais ça vous intéresse des caractéristiques techniques, on va voir dans cette montre plusieurs types de choses intéressantes, plusieurs types de capteurs, etc. Au niveau des capteurs, on aura un capteur de fréquence cardiaque qui va se retrouver à l'arrière et qui va permettre aussi d'avoir la mesure de la SpO2. On aura un accéléromètre, un gyroscope, un capteur géomagnétique et un capteur de pression atmosphérique. Cette montre aura une autonomie de 12 jours théorique, elle va avoir une résistance à l'eau de 5 atm et il y aura le NFC disponible, le NFC, le Bluetooth 5.2, sachant que le NFC pour la ne sert à rien en France parce qu'il n'y a pas de banque compatible. Cette montre n'aura pas de stockage, on ne pourra pas stocker des musiques directement dedans et on aura bien entendu un microphone et un haut-parleur pour pouvoir parler et répondre aux appels. Voilà aussi grosso modo pour les petites caractéristiques de cette montre, hein, ceux qui ont vu mes vidéos de la Active, vous n'êtes pas perdus, vous avez un premier aperçu du design. On va regarder pour les autres ce qu'il y a, au niveau de la montre à l'intérieur et après bien entendu je vous inviterai à aller regarder soit mon test de la s1 active pour tout savoir sur cette montre soit d'attendre mon petit comparatif entre celle ci et la s1 active ou celle ci et une gtr 3 pro par exemple c'est parti alors pour ceux qui ont vu mes autres vidéos on ne va pas être perdu on va retrouver bien entendu différentes possibilités de navigation. Lorsque je vais swiper de haut en bas, je vais arriver sur mes notifications. De bas en haut, je vais arriver sur mes raccourcis, que je vais pouvoir activer ou non. Lorsque je vais aller ensuite de droite à gauche, je vais avoir mes petites pages de widget, où je vais pouvoir avoir, par exemple, mon rythme cardiaque, plusieurs éléments qui seront personnalisables. On va pouvoir créer nos propres pages avec trois ou quatre éléments. On va pouvoir lancer la musique, etc., etc. Lorsque je vais appuyer sur le bouton en haut à droite, je vais pouvoir avoir mon menu d'application. Ce qui est dommage, c'est que ces petits boutons ne sont pas couronne et qu'on va pas pouvoir du coup défiler euh, avec les boutons on aura les applications de santé et de sport la possibilité de lancer une activité sportive il y en a une centaine de mémoires qu'on va pouvoir ajouter il y aura aussi la possibilité du coup de faire des mesures de spo2 de suivre son sommeil le rythme cardiaque la possibilité de contrôler sa musique au niveau smart que la possibilité du coup, de regarder la météo, d'avoir les notifications de répondre aux appels, les réveils, chronomètres, minuteurs, etc., etc. La possibilité de regarder la pression atmosphérique. Et après, on aura des petites fonctionnalités aussi, comme la possibilité de prendre des photos, enfin d'utiliser le moniteur. Là, ce que je ne vois pas sur cette montre, du coup, c'est Alexa que je vois ici sur mon autre montre. Celle-là est associée à mon iPhone, donc peut-être que la fonctionnalité Alexa n'est pas encore disponible sur iPhone. Déjà, elle vient d'être disponible sur ma S1 active qui est associée à mon Android. Donc, à voir, je, je vous en dirai un petit peu plus après sur la prochaine vidéo voilà les amis pour cette petite prise en main rapide hein, petite présentation de la watch s1 c'était pour vous montrer que je l'avais donc si vous avez des questions dessus n'hésitez pas là je vous proposerai dans quelques temps un jour ou deux un petit comparatif entre les deux je vais même vous comparer aussi la s1 active avec la mi watch ancienne l'ancienne donc tout ça va arriver vous allez avoir euh, bah, tout ce que vous voulez savoir sur les montres xiaomi ça arrive donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification, me rejoindre sur Instagram où je vais proposer aussi du petit contenu euh, interactif et petit contenu des petites vidéos de prise en main ou autre de ces montres et vous allez voir ça va être très intéressant. Allez on se retrouve dans une prochaine vidéo, Vive à fond, vive high tech, merci à bientôt sur ma chaîne.